Le capitaine Tammy Joe Schultz, euh, vétéran de l'armée de l'air américaine, a sauvé la vie de ses passagers en ce. C'était quand c'était hier. Donc nous étions le 19, non avant-hier, le 18 avril 2018, le fameux vol 1380-1380, 13 Southwest Airlines, destination on ne sait plus où. Enfin, départ New York arrivée Philadelphie, moteur explosé. Après 20 minutes de vol, elle a fait preuve d'un sang-froid extraordinaire. Je vous propose d'ailleurs sans plus attendre. Allez, on en met quelques quelques extraits de sa conversation avec la tour de contrôle. You are vous PMVA. Okay, could you have the uh, medical made us there on the runway as well? We've got uh, injured passengers. Injured passengers, okay. And are you is your airplane physically on fire? No, it's not on fire, but part of it's missing. They said there was a hole in, and uh someone went out. We'll work it out there. Uh, so the airport's just off to your right. Reported in sight, please. In sight. Southwest South. 1380. Airport's in sight. Southwest 1380. You're cleared visual approach. Two seven left. 27 left. And towers on 185. We're going on 27 left. Good the tower. Good day. Alors cette anecdote me permet de cette triste anecdote. Hein. On voudrait que ça se produise moins souvent. Pas de chance, c'est la deuxième fois en deux ans pour Southwest Airlines. La dernière fois, c'était un Boeing également 737 qui s'était retrouvé avec un autre moteur explosé, côté gauche cette fois-ci, un trou de 12,7 sur 40 cm, un vol Nouvelle-Orléans-Orlando en 2016, le 27 août 2016. Donc euh, cette double coïncidence, on ne va pas encore dire que c'est une récurrence pour Southwest Airlines, mais cette, cette coïncidence, hein, une fois c'est une occurrence, deux fois une coïncidence, trois fois une récurrence me permet de revenir sur euh, un certain nombre d'anecdotes dont je voulais m'entretenir, au sujet desquelles je voulais m'entretenir avec vous depuis un certain temps et puis euh, l'occasion ne se présenter pas. Alors, premier, première partie de... Première utilisation de cette triste anecdote, je, je vais simplement vous rappeler que nous rendrons ici sur Hommes d'influence hommage aux femmes exceptionnelles aussi souvent que l'occasion s'en présentera. J'ai été, été un de ceux, un des... des oh, je ne suis pas un youtubeur, enfin un des, un des blogueurs, une des personnalités d'Internet en France à parler du cas Anna Muzichuk, Mou ou Muzichuk, cette championne d'échecs ukrainienne qui a eu le, le, la carrure de perdre son titre et les gains associés à son titre pour refuser d'aller s'enturbaner en Arabie Saoudite ou au Qatar, je ne sais plus. Euh, entre, en, bref, c'est pareil c'est la même chose. C'est un, une mosquée, un, un, un pipeline, une mosquée, un pipeline. Donc ce ne sont pas des parangons du droit des femmes. La nouvelle femme à l'honneur, nouvelle femme d'influence sur homme d'influence, c'est Captain Tammy Joe Schultz. Preuve a été donnée. Qu'elle a fait preuve d'un parfait sang-froid euh, à l'instar ou mieux qu'un homme ce qui nous permet donc de rentrer désormais dans la partie dure celle qui fâche étant donné que la commande d'un avion demande des qualités qui sont tout tef, qui ne sont pas euh, purement physiques et donc en vertu desquelles hommes et femmes sont, sont, sont égaux, c'est pas du 100 m, c'est pas de l'haltérophilie dans ces conditions là, pourquoi les pilotes de ligne femmes ne pourquoi les femmes ne comptent-elles qu'à hauteur de 10% dans l'univers des pilotes de ligne hein. C'est 10% de pilotes de ligne femmes au maximum, et euh, elles sont... Alors déjà, ça c'est un petit peu inégalitaire comme, comme réalité, comme vérité, mais ce n'est pas encore tout à fait misogyne. Ce qui est très misogyne par contre comme réalité, c'est de rappeler non seulement qu'elles sont 10% des pilotes, mais qu'elles sont 20% à l'entrée de l'école de l'air. Donc en fait, elles se présentent 5 fois, 5 fois moins, enfin pour 5 candidats, il n'y a qu'une femmes, mais en plus, elles performent deux fois moins bien. Alors ça, c'est vraiment la double claque misogyne de la réalité. Faudra-t-il adapter les tests pour qu'elles qu surperforment Faudra-t-il leur donner du temps en plus Faudra-t-il leur donner du temps en plus Comme à l'école de c où c Harvard, je ne sais plus, qui voulait donner du temps en plus aux femmes aux examens parce qu'elles stressaient plus. Bon, encore une fois, la réalité fait, fait preuve d'une grande misogynie. On est bien désolé. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de pilotes de ligne femmes, mais pour ceci, il faudrait que ça les intéresse. Parce que, manifestement, statistiquement, sur le grand nombre, elles préfèrent faire hôtesse de l'air. Donc voilà, donc bougez-vous un petit peu le cul, sortez-vous un petit peu les doigts, arrêtez de geindre et devenez pilote, euh, pilote de ligne. Hein. Ça, moi, ça ne me dérange pas d'être servi par des stewards hommes, bon, qui de toute façon sont quasiment tous gays, mais enfin, ça ne me dérange pas d'être servi par des stewards hommes et ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, d'être piloté par des femmes. Mohamed Ali, dans, son fameux, dans le fameux documentaire. Cult One We Were Kings, il faisait la même réflexion, mais raciale, en disant qu'il ne comprenait pas qu'il n'y ait pas de plus de pilotes d'avions euh, afro-américains et africains en général. Eh bien, il dit qu'il se sentait particulièrement en confiance quand il était piloté par un afro-américain. Je me sentirais désormais avec l'anecdote euh, du Captain Tami, Joe Schultz vol 1380 Southwest Airlines je me sentirai désormais encore plus en sécurité quand ça sera un pilote femme en attendant euh, de mettre à l'honneur une troisième femme cette année, alors en espérant des circonstances un petit peu moins dramatiques je voulais vous parler euh, d'ingénierie bah oui parce que bon, la sociologie, la psychosociologie oui certes c'est une passion, mais enfin à la base c'est pas mon métier, bon, à la base je vous rappelle que je suis ingénieur en mécanique et, et spécifiquement en matériaux, ou en fatigue des matériaux et que manifestement l'enquête les, les, les premières pistes de l'enquête portent vers une, une, ce qu'on appelle la fatigue des matériaux du, du moteur ou du support moteur. Alors, plusieurs choses à ce sujet. Euh, D'abord, l'équipage n'a pas eu de chance, puisqu'il euh, s'est superposé deux types de cas d'urgence que les équipages de ce type d'avion travaillent dans deux circonstances différentes. Il y a eu premièrement la, la panne d'un moteur, donc ça c'est un, un premier cas qui est travaillé en école de pilotage de façon, entre guillemets, euh, euh, propre, autonome. Cette panne de moteur a été la plus grave, puisqu'en réalité, les moteurs d'avion sont dessinés, sont conçus de, depuis la feuille blanche, pour, même en cas d'explosion, pour imploser, c'est-à-dire pour ne pas créer de dommages au support, ni à l'aile, et encore moins à la cabine et aux passagers. Donc là, on a vraiment eu le plus gros, le plus grave cas d'explosion possible. Le moteur n'a pas implosé, il a explosé et projeté, des matériaux sur les hublots, euh, donc, ça donc premièrement c'est le pire des cas d'explosion moteur et ce pire cas d'explosion moteur a entraîné par voie, de, par voie de conséquence un autre cas d'urgence que normalement les passagers répètent différemment qui est la, fin que les, les, le staff, que les personnels navigants commerciaux, les fameux PNC, tra, euh, des, euh, travaillent annuellement mais, mais séparément, qui est la dépressurisation de la cabine et donc la nécessité de, de, de, de, de s'alimenter en oxygène. Alors ces deux cas ne sont jamais, euh, s'il si y a des pilotes parmi les hommes d'influence, s'il y a des, des, des pilotes ou des PNC parmi mes suiveurs, n'hésitez ben, pas à me contredire ou à m'approuver, ces deux cas ne sont jamais travaillés en même temps. Donc là on a déjà assisté à une, à une, à une merveilleuse, à une formidable collaboration, équipage, cabine, pilote-copilote au niveau de la gestion simultanée de deux cas, de deux cas tragiques, de deux cas d'école. Ceci étant dit, je vais pousser des… enfin, ce ne sont même pas des coups de gueule, ce sont des, des, des remarques que je formule à mes proches en vain, euh, sans, sans recevoir jamais aucune réciprocité ou aucun intérêt, euh, depuis des années. Première anecdote euh, tragique, les passagers, on voit d'ailleurs sur tous ceux qui ont le réflexe de se, de, se, de se filmer, de se prendre en photo, 99% des passagers ont mal mis leur masque de sécurité. Car en réalité, ils ne s'intéressent pas, ils n'écoutent pas les consignes évidemment, de sécurité à la montée dans l'avion. Même ceux qui le prennent fréquemment, ils ont leur, leur iPad, leur iPod, leurs écouteurs, et, ils, ils lisent quelque chose, ils parlent à leurs enfants, pensant qu'évidemment, ça n'arrivera jamais. Donc, on n'est pas, pas, ils ne sont pas prêts. Et vous voyez, sur les, je vous mettrai quelques, quelques insertions, qu'en fait, les passagers se couvrent la bouche et pas le nez. C'est-à-dire que si l'appareil n'avait pas réussi à, à perdre de l'altitude très très rapidement pour rééquilibrer la pression extérieure-intérieure, dans les 10 à 20 secondes, ils seraient tous tombés dans les pommes. Dans les quelques secondes qui ont suivi, ils seraient, ils seraient morts. Les masques à oxygène se mettent sur le nez et la bouche. Dans toutes les langues de toutes les compagnies, vous entendez bien « covering nose and mouth ». Mais euh, évidemment, on était plus intéressé à se filmer qu'à se, se souvenir des consignes que de toute façon on n'avait pas écoutées. Donc ça, c'est une grande désinvolture parfaitement humaine, trop humaine dirait l'autre, ni masculine, ni féminine, commune à tous, qui est de, de, de, de sous-estimer euh, les, les phénomènes dont les, dont les, les risques sont statistiquement euh, peu représentatifs. C'est au sujet de quoi je prêche dans le désert, c'est au sujet de la nouvelle logique économique des industries de l'aéronautique, euh, notamment du low cost, avec cette démocratisation du low cost qui a mis à mal les compagnies à l'ancienne, euh, deux choses, à mon, je me rappelle à mon laboratoire de mécanique des matériaux justement à, à l'École supérieure de mécanique de, de, de Saint-Ouen, SUP-MECA. Je me rappelle de ce, de ce laboratoire particulièrement, donc c'est une entité dans l'école qui, en, qui en comprenait plusieurs, puisqu'il était accrédité par l'État pour enquêter sur les catastrophes ferroviaires et aériennes. C'est-à-dire que c'était le laboratoire qui allait, après un accident de TGV, après un accident d'avion, à qui étaient confiées, pas la boîte noire, mais les pièces techniques et, qui avaient, et dont la vie avait valeur juridique. Je ne sais pas si c'est encore le cas, je vous parle des années 98 à 2001. Nous sommes en 2018, c'était il y a 20 ans, je ne sais pas si c'est encore le cas. Ça l'était à l'époque et je me souviens de cet enseignant nous expliquer en TP que les compagnies aériennes, entre guillemets classiques, devaient, devaient, devaient euh, financer des services de destruction de leurs pièces Anciennes, car quand elles jetaient, quand elles se débarrassaient dans des espèces de, de cimetières à avion, dans des décharges à avion, de pièces qui avaient passé leur date de. Vous savez, une pièce mécanique à une date limite d'utilisation, que ce soit en automobile ou en, ou en aviation, a fortiori quand la sécurité des passagers est en jeu, bah, au bout d'un certain nombre d'heures ou de rotations, une pièce va au rebut. Eh bien, en fait, les compagnies low cost allaient récupérer et rechapper c'est le terme technique, comme on rechappe un pneu par exemple, aller rechapper les pièces, aller euh, bricoler, aller euh, rem, repristiner, dirait-on en anglais, aller remettre en, en état des pièces qui étaient déjà hors d'état d'usage. Ça, je le tiens de, de, de, de, de sources sûres. croyez-moi, ce, ce prof se de, de, qui s'occupait de notre TD, enfin cet expert, ce n'était pas un rigolo du tout, il n'a pas fait une blague de l'année, croyez-moi, ça n'était ni du second degré, ni, ni du quatrième, ni du sixième. Donc il faut bien comprendre que les billets d'avion à 49,99€ pour aller au Balear ou à 249,99€ pour aller à New York, frais d'aéroport inclus, ce n'est absolument ni possible, ni normal. Avec, une, une, avec le, le, le coût fixe, euh, inhérent à l'aviation. Deuxièmement, euh, et ça explique la recrudescence des accidents, encore une fois, on l'a dit, sur cette simple compagnie, deux moteurs explosés en deux ans, et vous remarquerez, euh, simplement prêtez oreille à l'actualité, vous remarquerez, je, je, je, je, je m'engage, enfin, écoutez-moi, croyez-moi, vous remarquerez de plus en plus d'accident d'avion, je, je mets de côté volontairement le, le pilote suicidaire de, de German Wings, même si on pourrait faire des rapprochements, c'est toujours l'extension ultralibérale de la logique du gain des actionnaires au détriment de la sécurité des passagers. Vous devriez savoir, et je vous en mettrai encore une fois en post-production un petit extrait qui vous le confirmera, que désormais les horaires d'avion pour les longs courriers, vous savez, quand vous, quand vous volez, euh, par l'exemple que je vais vous mettre, par exemple, traite de traite de, des vols euh, Amérique du Nord, Amérique du Sud, les longs courriers sont pensés en fonction, un, évidemment, de minimiser le temps d'avion au sol, car c'est ce qui est le plus coûteux pour une compagnie vu que ça ne lui rapporte rien, mais également pour que les temps d'arrêt, les temps d'immobilisation les plus longs se fassent dans les pays à coût de main dœuvre les plus faibles, afin que les manutentions, afin que les opérations de maintenance des avions soient faites pendant les pauses voilà dans des pays à bas coût But some of the airlines have found a way to take advantage of the time on the ground. Labor is significantly cheaper in South America, so airlines have started to perform maintenance work on planes while they're waiting around for the evening flight back. American Airlines, for example, recently started building a 100 million dollar hangar in Sao Paulo to support their maintenance operations there. La logique ultra-capitaliste, l'extension de la raison marchande poussée à son paroxysme, fait que des non-techniciens, donc des cols blancs dans des bureaux euh, au, au Luxembourg ou en Irlande, dans des fiscalisations, décident à la place des ingénieurs d'où les opérations seront faites afin de minimiser les coûts en omettant totalement le facteur de la, de la, de la précision euh, humaine. Hein. Et euh, même Elon Musk... Le patron de Tesla a reconnu qu'à l'origine, me dites pas que je saute d'un sujet à l'autre. Si vous dites ça, c'est que vous êtes un petit peu limité. Hein, le, le, il faut bien puiser les exemples. Hein, faut, ça s'appelle de la mise en perspective, de puiser ces exemples dans des champs comme ça euh, connexes. Donc, ne me dites pas, ils sautent du train à l'avion à l'automobile. Ben, Concentrez-vous. L'expertise le, la, la, la, la, humaine, l'intelligence de la main, la qualification des ouvriers, et également leur origine euh, culturelle et géographique importe. Le patron de Tesla, le soi-disant nouveau Einstein, l'apprend à ses dépens. Ses chaînes de production sont en retard car il a tenté, et il le reconnaît dans un tweet récent, de remplacer trop d'opérations manuelles par des, par des automates, par des automatismes. Et il a reconnu que la main de l'homme était encore un facteur déterminant de la chaîne de montage. Je voulais faire 10 minutes, on était à une quinzaine partageons, faisons une aide d'honneur, une raide d'honneur, je suis encore dans les aventures de Marlène, faisons une aide d'honneur au capitaine Tammy joe Schulz en mettant un pouce sous cette vidéo, et interrogez-moi et questionnez-moi, si vous le souhaitez, sur l'ingénierie mécanique, on n'en parle jamais, mais après tout, euh, après tout, pourquoi pas Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je, je vous écoute et je n'hésiterai pas à intégrer ces faits d'actualité également dans les vidéos de la chaîne. Voilà. A bientôt. Bon allez, j'en ai marre, j'ai pas envie de faire une autre.